C'est dans le froid de novembre que partout sur les ronds-points C'est dans le froid de novembre que partout sur les ronds-points Le mouvement des Gilets jaunes a surgi un beau matin Le mouvement des Gilets jaunes a surgi un beau matin Nous sommes là pour la justice et pour le pouvoir d'achat Nous, Nous sommes là pour la justice, justice.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 Comme les gens qu'on méprise, que l'on taxe qui ne sont rien